Salut les amis, bienvenue à ce nouvel épisode de l'Instant des copeaux Il y a quelques semaines maintenant, j'ai été contacté par la firme Gearbest, qui est l'un des très nombreux sites marchands chinois qui plie en ce moment sur Internet, et qui est notamment connu des Youtubers tech pour leurs imprimantes 3D ou encore leurs téléphones Xiaomi. Je suis donc allé faire le curieux, quand même, pour savoir, et j'ai eu la surprise de trouver un tour à bois Et oui, un tour à bois sur Gearbest Moi qui voulais me mettre au tournage sur bois depuis maintenant très longtemps, c'est l'occasion de pouvoir enfin essayer Et je vous montre ça, l'Instant des copeaux, c'est parti Voici donc un tour accessible à toutes les bourses et qui permettra à certaines de pouvoir s'y mettre. Sa base est en profilée d'aluminium, ce qui lui confère une bonne robustesse, le moteur est contrôlé par un petit potard qui permet de faire varier la vitesse. Très pratique car même de gros tours à bois n'ont pas forcément cette option. J'ai donc pu ainsi tourner mes premières pièces avec des branches de buis, admirez donc Le mandrin est similaire à celui que l'on peut trouver sur une perceuse ou un perforateur. Il n'est donc pas possible d'accrocher une pièce de bois directement dans le mort. La pièce tient donc dans le mandrin via une vis qu'il faut visser dans le bois après avoir fait un trou préalable. Ça marche pas mal quand on tient notre pièce de bois par les deux bouts, mais par une seule extrémité, ça fonctionne un peu moins bien. Franchement, je suis super content d'avoir pu m'initier comme ça au tournant sur bois. C'est une activité super gratifiante et je comprends que certains en soient devenus accros. Alors c'est vrai que la petite taille de ce tour limite un petit peu les réalisations, mais je pense que pour commencer à moindre frais ou alors faire euh, des trucs comme des maquettes par exemple, c'est vraiment un outil idéal. Si vous êtes curieux d'aller voir, je vous ai mis quelques liens dans la description de la vidéo. C'est un lien affilié, voilà, je vous le dis, je suis honnête. En achetant avec ce lien, ça vous permet de soutenir la chaîne et ça ne vous coûte vraiment pas plus cher que si vous l'achetiez euh, normalement. Quoi. Alors les bouches n'étaient pas comprises, il y en avait pas sur GearBest, je n'en ai pas trouvé. donc j'en ai pris ailleurs. Je vous ai mis aussi le lien dans la description si vous pour aller voir. Alors bon, c'est chez un concurrent, mais euh, je vais pas le dire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait, vous allez voir, je poste régulièrement des vidéos, même si celle-ci a été postée un petit peu en retard. Quant à moi, je vous retrouve dans un prochain épisode de des Copos, d'ici là, bricolez bien, faites attention à vos doigts, salut